Mercure, votre gouverneur, sera dans votre huitième maison jusqu'au 16 janvier. La huitième maison où se trouve le Soleil, Saturne, Pluton, euh, ainsi que le nœud sud. Euh, et la lumière sera faite sur le changement à l'interne plutôt qu'à l'externe. Vous ferez face à vos craintes et vos peurs profondes enfouies qui souvent refont surface dans le but de les éliminer. Vous pourriez aussi être présentement dépendant au niveau financier de quelqu'un d'autre qui pourrait être un conjoint ou un parent. Et le nœud sud dans cette maison, avec Jupiter, Saturne et Pluton, est maintenant Mercure, votre gouverneur, toutes ces planètes vous incitent et vous donnent l'opportunité de commencer à dépendre sur vous-même au niveau financier, ce qui sera renforcé par l'éclipse lunaire du 10 janvier qui aura lieu dans votre deuxième maison, qui est la, la, la maison des revenus. Donc, euh, cet aspect dans votre vie, l'indépendance financière sera renforcée davantage par l'éclipse lunaire du 10 janvier parce que l'éclipse lunaire va avoir lieu dans le cancer qui est votre Deuxième maison, la maison des revenus où se trouve le nœud nord, ce qui va vous offrir les énergies et les opportunités pour trouver les moyens d'indépendance financière. Et avec Vénus dans votre neuvième maison, pourrait vous offrir euh, l'opportunité de voyager, soit pour travailler à l'étranger ou bien pour des raisons spirituelles. Toutes ces opportunités seraient favorisées par les énergies de ce mois. À propos de Mars qui sera dans votre septième maison, dans le Sagittaire, tout le mois de janvier, il va vous introduire à des nouvelles qualités de relations dans votre vie, qu'elles soient des relations personnelles ou professionnelles ce qui va être une bonne opportunité pour établir des relations à long terme. Mais aussi, la présence de Mars dans cette maison de relations pourrait aussi apporter de l'agressivité et de l'impulsivité à la table au niveau professionnel. Les autres pourraient vous mal comprendre ou mal interpréter vos messages, ou bien vous-même, vous ne serez pas capable de transmettre vos messages correctement ou vous pourriez vous-même aussi mal comprendre les messages des autres surtout quand Mars fera ce carré avec Vénus qui sera conjointe à Neptune dans les poissons qui est votre, euh, votre dixième maison alors il serait fortement recommandé d'être assez diplomate durant ce transit de Mars dans cette maison mais aussi Travaillez sur la manière dont vous présentez vos idées ou vos pensées aux autres, aux autres afin qu'ils ne vous, qu vous mal comprennent pas et ce travail sur vous sera appuyé par les énergies de toutes les planètes regroupées dans votre huitième maison, incluant votre gouverneur Mercure. La nouvelle lune dans le Verseau votre 9e maison, le 24 janvier, conjointe à votre gouverneur Mercure et faisant un carré avec Uranus dans votre 12e maison, vous pourriez vous trouver dans l'obligation de voyager, soit pour travailler à l'étranger ou bien pour entreprendre des études supérieures, surtout avec Mercure impliqué dans ses énergies. Les énergies, comme vous avez remarqué de ce mois, seraient un peu lourdes pour vous, chers Gémeaux, et pourraient aussi vous isoler un peu. Mais vous auriez l'opportunité de travailler sur vous, sur vous-même, euh, sur vous à l'interne, sur vos talents et vos compétences, et aussi ce qui est important sur l'indépendance financière dans votre vie. Donc Voici un aperçu du mois de janvier. Je vous donne rendez-vous euh, dans les prévisions hebdomadaires euh, dans lesquelles je vous, détaille, euh, je vous détaille les énergies de chaque semaine afin de les utiliser à bon escient et euh, judicieusement. Donc euh, Je vous demande votre soutien de la chaîne, aimez, commentez et surtout partagez s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.